Alors la dernière partie de ce module que je vais aborder concerne donc euh, les diapos 7, 8 et 9 et se concentre davantage sur vos missions au quotidien, à la fois les missions et les tâches de l'AESH. Alors euh, tout d'abord, euh, ce qui est important de retenir, c'est que quand on est AESH, on peut avoir trois missions possibles. Euh, donc la première mission, euh, C'est ce qu'on appelle l'aide individu humaine individuelle. Donc, en fait, les élèves qui bénéficient d'une notification de la MDPH euh, vont avoir sur leur notification inscrit euh, aide humaine individuelle avec une durée euh, hebdomadaire définie, une quotité horaire, c'est-à-dire que l'élève peut avoir euh, 12 heures, 15 heures, 20 heures, etc., d'accompagnement humain. Alors, cette euh, aide humaine individuelle, elle est attribuée euh, aux élèves qui vraiment bénéficient d'un accompagnement soutenu et continu, hein, ce qui n'est pas la majorité des élèves. Hein. Actuellement, euh, je crois que ça concerne environ 30% des élèves qui bénéficient de cette aide humaine individualisée. Alors, en plus de la quotité horaire, la MDPH va définir les activités principales, les domaines d'intervention, les grands domaines d'intervention de l'AESH. Donc, on verra plus tard en quoi il consiste. Voilà, donc retenez bien que euh, aide humaine individuelle signifie Accompagnement soutenu et continu, ce qui veut dire que l'AESH va vraiment dédier son accompagnement uniquement à l'élève notifié, en sachant que toutefois il faut faire attention parce que quand on parle d'accompagnement individuel, on, est, on travaille aussi au sein d'une classe avec d'autres élèves et l'accompagnement individuel peut aussi passer par des interactions avec les, les autres élèves. Mais en tout cas, c'est l'idée de se centrer sur un seul accompagnement avec une quotité horaire. La deuxième mission possible de l'AESH, c'est ce qu'on appelle l'aide humaine mutualisée. Alors là, l'idée, c'est vraiment que cette aide humaine, elle est attribuée justement à un élève qui n'a pas besoin d'un accompagnement soutenu et continu, mais qui a besoin d'un accompagnement ponctuel. Hein, des besoins d'aide humaine ont été identifiés dans certains domaines, pour certaines activités. Et donc, du coup, ça veut dire que euh, l'aide humaine, euh, enfin l'AESH, la va intervenir ponctuellement auprès de cet élève, mais en lien avec ses besoins. Alors du coup, la MDPH, euh, pour cet élève, elle notifie aide humaine mutualisée, mais il n'y a pas de quotité horaire. C'est-à-dire, c'est à, à l'équipe éducative de définir quels sont les besoins de cet élève. Voilà, donc cette aide humaine mutualisée, elle concerne la majorité des élèves, hein, environ 70% des élèves, et euh, l'AMDPH définit aussi les domaines d'activité de, de l'AESH, hein, les grands domaines, mais je le redis, c'est important, sans quotité horaire. Donc, ça veut dire que euh, l'AESH va pouvoir euh, gérer plusieurs élèves, parfois même en même temps, euh, des élèves qui auraient les mêmes besoins notamment, hein, euh, ou des besoins en tout cas qui, qui vont être euh, gérables en même temps, euh, et du coup elle peut accompagner un certain nombre d'élèves dans le cadre de cette aide mutualisée. Donc ça veut dire aussi qu'il faut une organisation, une souplesse dans l'emploi du temps pour permettre d'être mobilisé au bon moment pour répondre aux besoins de, de chacun des élèves. La dernière mission concerne ce qu'on appelle l'accompagnement collectif. Donc là, c'est les AVSH qui sont dans les dispositifs euh, ULIS, hein, les, dispositifs, les unités localisées pour l'inclusion scolaire, et, et là, pour le coup, L'élève, il a une notification d'orientation en dispositif ULIS, mais il n'est pas précisé qu'il a une aide humaine. Hein. En fait, l'aide humaine, elle est euh, comprise dans le dispositif euh, ULIS. Hein. Donc, ce n'est pas la MDPH qui... Euh, qui enfin, L'AESH n'est pas affectée en fonction de la décision de la MDPH, mais bien... Par l'autorité académique hein, et elle doit apporter son aide à l'ensemble des élèves du dispositif ULIS. Alors on en reparlera, je disais des dispositifs ULIS mais généralement euh, les, les dispositifs ont environ une douzaine d'élèves, hein, donc l'AESH accompagne ces douze élèves, au, soit au sein du dispositif, soit euh, sur les temps d'inclusion euh, dans les classes euh, ordinaires. Euh, il peut aussi, l'AESH collectif, assister l'enseignant euh, pour, tout pour toutes les tâches qui ne relèvent pas spécifiquement de l'activité d'enseignement. Hein, euh, et ça, c'est en lien, bien évidemment, avec le référentiel d'activité. Donc, le référentiel d'activité, il est commun à l'AESH individuel, mutualisé et collectif. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour résumer un petit peu, hein, parce que... Euh, le plus simple, ce sera de consulter la, la circulaire qui définit ce, ce référentiel. Mais pour résumer un petit peu, l'idée c'est que les activités des AESH sont divisées en trois grands domaines. Alors sur le schéma que vous voyez, euh, il y a quatre, on va dire quatre domaines. Mais il y en a un qui est commun finalement à tous les élèves, c'est celui qui concerne le... Le suivi du projet personnalisé de l'élève. Donc, ça consiste en toutes les réunions, les temps de concertation, les équipes de suivi de scolarisation, etc. C'est l'idée que l'AESH participe à, à ce projet. Donc, ça, ça concerne tous les élèves. Par contre, euh, l'AMDPH va définir pour les autres, pour les élèves, euh, en fonction de leurs besoins, trois domaines d'intervention euh, pour les AESH. Alors, euh, ces trois domaines d'intervention je rappelle que les interventions des AESH se font bien évidemment dans les classes, mais ils peuvent aussi se faire sur différents lieux hein, qui sont liés à la scolarisation. Ça peut être aussi pendant les sorties, ça peut être sur des tons, euh, je pense notamment les sorties aussi en EPS, aller à la piscine, aller au stade, ça peut être tous les, les, les stages, etc. Donc il faut penser en termes d'école, mais aussi en termes de, de scolarisation au sens un petit peu plus large. Donc, ces trois domaines d'intervention de l'AESH, euh, le premier c'est accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne. Alors ça concerne effectivement tout ce qui va être installation de l'élève, aide au déplacement, ça va être aussi tout ce qui va être la question de l'hygiène et des soins euh, consacrés aux élèves. Alors on aura des modules hein, qui vont vous détailler toutes ces, toutes ces missions. Euh, le deuxième domaine est souvent le, un petit peu le, le, le cœur quand même de l'accompagnement, c'est l'accompagnement des élèves dans les accès aux activités d'apprentissage. Alors là aussi, apprentissage au sens large, hein, éducatif, culturel, sportif, artistique et même professionnel, hein, puisque je, je vous rappelle que l'AESH peut aussi accompagner l'élève sur les, les temps de stage, les ateliers, quand il est notamment au lycée professionnel par exemple. Euh, donc là aussi, on détaillera ces missions, ses, enfin ces tâches dans différents modules, hein, mais vous voyez bien que ça va concerner par exemple tout ce qui est la reformulation des consignes, tout ce qui est l'aide à la prise de notes, tout ce qui est effectivement euh, adaptation des situations d'apprentissage en lien avec l'enseignant, etc., etc. Le troisième domaine, euh, c'est euh, l'accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Hein. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'élèves aussi vont avoir des besoins euh, pour euh, communiquer, pour interagir avec, avec leurs pères, mais aussi avec, euh, avec les, les adultes hein, de, de l'établissement. et du coup, euh, l'AVSH va être sollicité dans ce, dans ce cadre-là. Alors c'est ces missions, hein, je vous disais, ces tâches, ces grands domaines, on va dire, la MDPH, dans ses notifications, précise à l'ASH la dans lequel des trois domaines il doit intervenir. Donc parfois, pour certains élèves, il y a une intervention dans un seul domaine, puis parfois, ça peut être dans deux ou trois, les, deux, les trois domaines peuvent être concernés. Alors, pour davantage connaître ces missions parce que je pense que dans le cadre de votre travail il est vraiment important que vous connaissiez vraiment vos missions pour euh Enfin, c'est fondamental hein, pour pas qu'il y ait de confusion, pour pas qu'on vous demande, par exemple, de, de faire certaines choses qui ne relèveraient pas de, de vos missions, mais aussi euh, pour, pour comprendre euh, ce que, le travail que vous êtes en train de mener auprès de l'élève, il me semble important que vous vous appropriiez ces différentes tâches et... Euh, Là, pour cela, je vous invite à, à lire et vraiment, à, à, je, je le redis, hein, à vous approprier euh, cette circulaire qui s'appelle la circulaire du 3 mai 2017. Hein, donc, sur le livret, vous avez le lien pour la télécharger et elle permet vraiment de définir euh, les tâches qui sont attendues euh, de l'AESH. Alors, quand on se verra en présentiel, on profitera voilà, de, de ces différents éléments qu'on vient d'aborder pour pouvoir les illustrer par des, des études de cas, des vignettes qui nous permettront d'échanger et d'approfondir aussi la connaissance des missions et des tâches des AESH.